Wens c'était stressé mon pote c'est incroyable Détends-toi hein. Je sais pas c'est qui qui survivrait euh, pas euh, le plus longtemps Mais euh, en tout cas euh, le niveau de stress va te... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Peut-être que t'aurais besoin du bois de boulot par exemple Non je sais pas Euh ouais vas-y vas-y carrément carrément Vu que t'es au chômage Donne-moi la pub. Coucou Merci. Ah, Oh la vache Oh purée de pommes de terre, oh, venez on se fait un festin On se fait un festin, regardez un petit feu oh, j'ai. Attendez, il me faut que vous me donniez un bâton et on se fait un petit feu On, est là... on goûte ou pas Tu veux goûter la binouze ou pas C'est de la bière Lorraine, c'est pas ouf ah. Bah je sais, je sais, c'est pas... Bah désolé, bah, je, je chercherai de la météore pour la prochaine fois, c'est pas grave Attendez, si je fais ma technique pour voir plus clair de nuit là, est-ce que ça marche ou pas C'est de votre faute C'est Alt F3 que je devais faire Et j'ai fait Alt F4 Vous m'avez mis Alt F4 en tête C'est chiant parce que du coup j'ai pas sauvegardé tout ce qu'on a fait jusqu'ici Wesh Mais vous êtes trop fort Mais ça se fait pas en fait 3 contre 1 Mais arrête mais, mais, mais moi de chat Mais prends tes soins Arrête Mais non Mais putain Mais là chez moi <rire> Coucou Ah par contre du coup vous voyez. Regardez Regardez les Haribos Merci à L7C Fox Arrêtez Arrête En oh, Vous voulez m'aider peut-être Vous voulez m'aider alors regardez, c'est simple, vous prenez les bûches Deux par deux et vous les mettez là, regardez, empilées. Oh, regardez, vous faites comme ça Je vous exploite pas, je vous rendrai la monnaie de la pièce, vous inquiétez pas je... Mais non mais ça va pas la tête Complètement hystérique J'ai tout débranché. Hop, un petit peu d'intimité. Peut-être que ça va me motiver à streamer sur Twitch aussi. Hein, qui sait? Yo, ouah, ouah, ouah. je vais sur Twitch. Et je monte pas, mal. Salut, Jimmy. Salut, Dixie. Dixie. Ah, Ninja Craft. Ce soir, pas de Minecraft. Et... Qu'est-ce que c'est que euh, cette histoire encore? Une petite salsa? Right. Fuiste perdiendo entre las sombras, desvaneciendo siempre otro despedir, a veces más le. Alors dis-moi ton expérience sur The Forest Fox du coup ça fait depuis combien de temps euh, <rire> de, de, de, on va dire 18 heures. <rire> euh, ben on n'est pas mis sur Steam. <rire> euh, si, non, si, non. Mais je ne t'ai pas en ligne. Tu n'es pas en ligne sur Steam, euh... coquin. Comment ça, je suis pas en ligne sur Steam. Eh oui. Oui oui, tu n'es pas en ligne. Je confirme. Dernière connexion il y a trois mois. <rire> il faut arrêter de se euh... cacher monsieur. <rire> Monsieur est un cachoté. Okay. dommage. Fais gaffe il fait très mal. Oui, hein. oui, oui, oui. Ouais. Donc vraiment. Ok. Faut vraiment pas hésiter à lui remettre du feu. Fais gaffe, Fox. Oh non, Fox. C'est une blague. Je t'avais prévenu. Hein. Ah bah. tu peux. Eh, fais-le. Fais-le sur euh, celui-là. Là, là. c'est pareil. Donc là, tu viens prendre le lapin en faisant e. Il a dit e parce que euh, comment c'est pas dire, tu vois C'est pas. C'est pas comme. Oui. lu! Voilà, le... Et bah. Du... bah Vas-y, je refais le piège. Et là, tu peux l'étrangler. Euh... En fait faut que t'appuies toutes tes forces. Oh putain tu l'as lâché tu, Mais tu m'as dit je l'ai oh, C'est juste... bon, il est rentré de nouveau dans le piège, c'est bon. T'as de la chance hein Alors. Il faut vraiment le serrer de toutes tes forces hein Ah voilà. D'accord. T'avais ouais, pas utilisé assez de force. Eh oui. Mais il est où Il dit plus rien. Il est où est parti. <rire> <rire> Il est parti <où> Elle il est où Mais il est dedans. Comment ça, il est dedans Il est dans le camp. Mais non, il est pas enfin, dans le camp. Il est à l'autre Mais il n'y a plus de son ou quoi. Mais si, mais il te... Il, il, te, fait te... il rigole Pourquoi il rigole Parce que toi tu tournes en rond et tu fais des... Il est des derrière. Rare. Il est juste derrière. Est hein il est derrière là. Mais non, il est où hein ben Non, c'est pas possible. Ça... <rire> Hello. Bon personne n'est en train de se dire qu'on me voit pas sur le live, j'ai bien compris, tout le monde s'en branle quoi. Ah bah ça fait plaisir Ça fait plaisir, tout le monde s'en fout quoi Je peux enlever la caméra du coup Tout le monde s'en fout Ben ça va être comme hier soir C'est à dire que t'es hors ligne sur Steam me dis pas ça, c'est pas possible. Si si. Je me suis, je me suis. Mais oui en plus. Oh là là, quelle poulet C'est un petit cachotier. Hein. En, au niveau météo. Ouais. Il euh, ya a, il y a vraiment de tout. Enfin, je dire, quand j'ai vu de tout. C'est par exemple s'il y a du vent, est-ce que ça peut simplifier à devenir tempête vraiment ou c'est ah basique. Ah. Au secours. Regardez Fox il est en pleine lecture. <rire> Il est en train d'étudier euh, l'anatomie humaine. <rire> euh, ouais, bah j'ai pas de carburant, tu me les as tout piqué, mais c'est pas grave. Non, non, il y en a une encore devant moi. Non, non, mais c'est pas grave, je vais me faire foutre. <rire> je peux pas la prendre. Eh bah c'est pas grave. <rire> eh bah tant pis. Et là, il y, y a des. Je sais pas ce que c'est. Eh bah j'en ai euh... rien à foutre. <rire> <rire> si jamais on peut aller dans le bateau, va dans l'eau. Non, mais Fox, tu déconnes. Oh non, mais non. Mais, mais Fox, non, mais a... tu es long à la détente. <rire> Dans viens dans l'eau, viens dans l'eau, Fox. Non, Fox, viens dans l'eau, mais, mais Fox, mais, mais Fox, t'avais juste un rush à courir dans l'eau. Il se fout de moi, mais non, mais punaise, viens, puis bouton. Non, mais recule pas, avance dans l'eau. Voilà, viens, suis-moi, je suis là. C'est pas si tu veux voir un petit peu la faune et la flore maritime. Ok ouais d'accord ouais, Si j'ai pas trop de bêtises Regarde, regarde y les poissons tu les vois les poissons Ah oui C'est mignon hein Non mais me dis pas quand même que tu sais où c'est qu'il y avait pile poil des poissons quand même Non bah non Les poissons il ah. y en a partout Ah bon ah bon vrai, tu m'as fait peur hein. Bah oui <rire> Je suis quand même pas euh, un zinzin. <rire> mais non Attends <rire> Me dis pas que tu vas te barrer quand même ici mais ici <rire> mais comment ça fait que je, je peux pas je tiens pas <rire> mais non ouais mais meurs pas vraiment va dans l'eau si t'es en panique hein. oh, putain mais frérot ouais. Eh hey, fox je te jure moi j'ai pas de santé depuis tout à l'heure regardez ma barre de vie je peux pas moi je peux pas va bah, bah, c'est pas grave va dans l'eau va dans l'eau mais ouais okay. mais je t'abandonne pas aussi alors un boss, <rire> un double boss, elle cède ses boss, <rire> toi t'as envie que je finisse dans l'armoire, je sais pas c'est quoi ton fantasme, euh, mais c'est pas mon trip hein, bon, pardon fais des tests les gars, n'hésitez pas hein, à subber hein, les, sub, les subprimes les gars, hein, faites péter la thune, je suis pas venu ici bénévolement Ah oh, Merci je vais pas rester longtemps, j'ai cours, qu'est-ce que c'est que cette histoire pileog enfin Qui travaille encore en son... À un moment donné on est en 2022 quoi, c'est le chômage quoi Oui, oui c'est la base Les études ça sert plus à rien Les mecs qui vont prendre premier degré machin bon, Salut mon youtubeur vraiment... Minecraft que je connais depuis 2016 gros, Je parle connard, je suis en train de répondre à mon chat Ah pardon, Bah je vais fermer ma gueule ah, ah, ah, ah, Peut-être que t'aurais besoin du bois de boulot par exemple, non je sais pas Euh ouais vas-y vas-y, carrément, carrément Vu que t'es au chômage Qu'est-ce qu'il y a t'écrit à ton ex Comment tu sais. Tu déconnes Ah oh, non mais là, bah ouais, bah ouais, <rire> bah ouais, mais ça c'est, bah ouais, <rire> bah ouais c'était radical. Oh